Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons faire une synthèse sur les moniteurs en Java. Je pense qu'à ce stade vous avez compris qu'il y avait la notion pure de moniteur telle qu'elle était définie par Or en 74 et puis il y a l'implémentation euh, qui en est faite dans Java ou même titre d'ailleurs qu'il y a d'autres implémentations faites à d'autres langages qui ne sont pas 100.0% conformes. Intéressons-nous un premier temps à ce que nous avons dans le moniteur dehors tel qu'on l'a rappelé dans une séquence passée. On a tout d'abord le contexte. Le contexte, en gros ce qu'on veut, toute structure de données que vous voulez y mettre, dont vous avez besoin pour gérer les éléments du moniteur et provoquer les synchronisations qu'il faut. Vous avez ensuite un certain nombre de primitives de manipulation dans lesquels vous avez la garantie qu'il y a un fil d'exécution et un seul qui est actif. Que ce fil ce soit un thread, un processus ou autre chose, il n'y en a qu'un seul qui est actif. S'il y en a plusieurs qui sont dans le code de ces primitives, il y en a forcément n-1 au minimum qui sont bloqués sur un wait ou on a vu sur un signalé. Enfin il y a la notion de condition qui permet finalement de gérer ces fils d'exécution avec trois opérations suspendre, vide et signaler. En anglais elle s'appelle wait, empty et signal. Si vous trouvez les papiers dehors, euh, eh bien euh, c'est comme ça que c'est défini. Alors il y a un point également qui est très important dans le moniteur dehors, c'est que lorsque un fil d'exécution fait un signaler, eh bien il va se suspendre mais sera repris prioritairement face aux fil d'exécution qui attendent soit de rentrer dans une procédure à traiter, parce que tout le monde est suspendu, soit qui euh, pourraient être réveillés par un signal suite à un wait. Donc en fait, comme ça, on va garantir euh, l'absence d'interblocage. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants dans le moniteur tel qu'il a été conçu par OR en 74 l'interprétation par java dans la classe object eh bien elle a un ensemble d'éléments qui concordent et puis il y en a qui sont différents. Alors toujours dans le contexte on met toujours ce qu'on veut. Les primitives de manipulation et eh bien en fait si on veut garantir le fil d'exécution unique il faut que l'usager s'en assure et donc on va mettre des synchronized sur des objets par exemple ou dans les méthodes. On va trouver la notion de suspendre, c'est le wait, on ne va pas trouver la notion de empty, on doit donc se débrouiller et on a le signaler qui correspond au notify, sachant que le signaler dans le vrai moniteur eh bien, provoque la suspension de la tâche qui fait le signaler pour exécuter euh, la tâche qui est réveillée et à ce moment le signaler sera repris en priorité tandis qu'en Java Notify va positionner un flag qui va faire que le thread qui était dans l'état suspendu va passer dans l'état prêt et donc par conséquent peut à nouveau avoir le processeur. Il y a des différences et il faut savoir qu'il y a d'autres implémentations des moniteurs de dehors qui ont d'autres différences. Par exemple, en ADA, l'implémentation de la notion de moniteur en ADA n'est pas non plus complètement pure. Il y a des différences, mais évidemment pas les mêmes que celles de Java, sinon c'est pas drôle. Et également, les implémentations dans des bibliothèques de programmation que vous pouvez utiliser dans des langages qui sont des langages séquentiels. Eh bien, là aussi, vous pouvez avoir un certain nombre de variants. On verra en Java qu'il y a une autre implémentation des moniteurs qui est plus complète et que nous verrons dans des séquences ultérieures, qui est la notion de réentrant lock. Donc ça c'est un point important parce qu'en fait en Java on a une sorte de moniteur, une sorte de, de système de verrou, mais qui est un moniteur assez primitif, tandis que dans le réentrant lock on a l'association de conditions beaucoup plus pures par rapport à ce qu'a défini Or. Euh, à une entité qui permet de les gérer en groupe. Tandis que si par exemple je veux plusieurs fils d'attente, donc je vais pouvoir bloquer mes processus sur plusieurs conditions, sur plusieurs sémantiques, par exemple je bloque en lecture et je bloque en écriture. Ça peut arriver si par exemple j'ai un système de producteurs consommateurs avec une file de messages de taille bornée. Quand les consommateurs ne consomment pas, il faut que je puisse bloquer les producteurs de façon à ce qu'ils ben, n'écrivent pas dans des données qui sont Ensuite, et donc là, euh, ben, c'est un peu plus compliqué à implémenter parce que vous allez avoir besoin de deux objets différents. Effectivement, il n'y a pas forcément de relations. C'est vous qui allez faire les relations. Ça impose parfois euh, d'avoir euh, des synchronize, dans des desynchronize, ce qui n'est pas interdit du tout, mais c'est jamais extrêmement confortable. En guise de conclusion, n'oublions pas non plus ce que j'appelle les risques du métier. En particulier la notion d'interblocage, deadlock en anglais, famine, on peut parler de starvation, mais moi j'aime bien le terme de livelock, qui euh, veut vraiment bien dire ce que ça veut dire, et en particulier quand on compare le deadlock au livelock. Et puis euh, il faut également faire attention aux incohérences dans les ressources critiques, sinon vous pouvez avoir euh, quelques belles crises de nerfs, comme vous le voyez ici. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.